Attention la Pixie Army, aujourd'hui on est sur une vidéo émotion. Salut la Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale. En fait les 5 ans de ma chaîne, je me suis lancée le 6 mai 2016. En tout cas c'est le jour où est sortie ma toute première vidéo qui n'est plus du tout disponible depuis. Et donc aujourd'hui on va revenir ensemble sur 5 ans. 5 ans sur YouTube. Cette année je fête également mes 10 ans de collection Disney où du coup j'échangeais sur Disney Central Plaza etc avant de faire plein d'autres trucs. Du coup 2021 c'est vraiment euh, une année particulière et je suis vraiment contente de pouvoir faire cette vidéo et reconnaissante parce que bah, si je tourne euh, cette vidéo aujourd'hui c'est que ça fait 5 ans. Certains me regardent depuis le début, certains sont arrivés en cours de route, certains arriveront euh, je l'espère aussi dans les prochains mois voire les prochaines années. Mais voilà aujourd'hui donc du coup on fait le point sur 5 ans. Et je vous ai demandé sur Instagram de me poser vos questions. Alors oui je ne l'ai pas fait sur twitter et tout et sur l'onglet communauté j'en suis désolée mais n'hésitez pas à me rejoindre là-bas parce que c'est là euh, que je vous donne le plus la parole et que vous pouvez le plus participer à mes contenus et donc je vais répondre à vos questions qui étaient super intéressantes c'est parti euh, je vais prendre les questions dans le désordre il faut savoir que j'ai noté les questions mais que je n'ai réfléchi à absolument rien donc ça va être très spontané on y va alors je commence par une question assez simple quel type de vidéo préférais tu faire à tes débuts et aujourd'hui je pense que l'un des rares contenus qui est encore là aujourd'hui c'est les critiques sans spoiler que j'ai faites depuis le tout début de ma chaîne. Les premières vidéos que j'ai faites en dehors de la vidéo de présentation, c'était des vidéos d'actualité, des vidéos, j'avais fait une vidéo sur le Disney Bound, qu'est-ce que ça représentait exactement. Et j'avais fait une vidéo review de livres. Alors j'en avais fait juste une d'un livre tout seul, mais comme quoi. Euh, et je me demande si c'est pas la première qui est encore en ligne sur ma chaîne à l'heure actuelle. Les vidéos que je préférais faire à mes débuts, c'était les vidéos actualité, où en fait à chaque fois je vous parlais un petit peu de l'actualité du mois suivant, avec tout ce qui était merchandising, nouveautés parcs, films, etc. Et c'était des vidéos qui me demandaient beaucoup de travail et que j'aimais beaucoup faire, parce que bah, j'avais l'impression de pouvoir apporter quelque chose aux gens qui me suivaient. Mais d'un autre côté, et c'est... Pour ça que j'ai arrêté de faire des vidéos de ce type. À partir du moment où le mois était passé, bah en fait, tout ce travail, il partait un peu aux oubliettes et il en restait rien, plus personne les regardait et ça se comprend. Mais du coup bah c'était une quantité de travail assez conséquente pour au final que mes vidéos ne soient plus regardées. Je voulais que ce soit du contenu qui puisse être visible tout le temps par ma communauté. Et donc c'est pas un contenu que je regrette. Et il y a aussi autre chose que j'aimais beaucoup, que je ne fais plus maintenant, c'était les vidéos secrets de films. Ou du coup genre je prenais un film en particulier, notamment par exemple Les Indestructibles, et je vous dévoilais tous les secrets sur ce film. Donc je trouvais ça super intéressant, ça me poussait à me plonger dans mes lectures etc. Sauf que je ne sais pas faire de pause quand je monte, donc du coup c'est un peu compliqué parce que ça peut être vite indigeste you <laughs> et en plus de ça ça me demandait un travail qui était colossal et qui était impossible à gérer et c'est ce que je reprends un peu actuellement dans du roman ou disney où je travaille vraiment mon sujet de bout en bout je fais beaucoup de recherches sur un film en particulier mais où je le tourne d'une autre façon et où surtout je me mets moins la pression aussi sur le rythme de publication donc voilà j'ai une approche un peu différente et puis bah c'est vrai que les secrets de films c'est des choses qu'on voit beaucoup encore sur youtube alors que bah du roman ou disney c'est un peu plus différent et j'ai un peu plus à porter ma patte à l'heure actuelle les vidéos que je préfère faire que je préfère tourner mais pas forcément éditer euh, c'est les vidéos How to Disney Bound qu'on fait du coup avec Laetitia et Xavier je les aime pour deux raisons, la première c'est parce que bah on peut faire toute une proposition créative autour d'un look et je suis vraiment contente d'avoir trouvé des gens qui sont à la fois aussi passionnés que moi mais qui ont surtout ce sens de l'esthétique et avec qui on peut faire un boulot qui est incroyable et surtout je vis ça avec des amis je pense que vous l'avez constaté à travers les années sur ma chaîne, je travaille beaucoup toute seule et du coup ça c'est vraiment la seule vidéo où je suis habituée à travailler régulièrement avec des gens mais peut-être que ça va évoluer le deuxième type de vidéo que j'aime le plus faire ce sont les vlogs à l'étranger, toutes les vidéos de toute façon qui sont dans les parcs américains etc j'adore le faire, euh, je m'éclate sur la musique et tout. Mais bon bah là actuellement avec le Covid autant vous dire que c'est pas trop possible et je m'éclate aussi à vous parler de livres sur la chaîne et à faire des hauls, <rire> ça n'a ça pas changé non plus. Ce que j'aimerais dire à la aurore d'il y a 5 ans c'est peut-être de ne pas avoir peur. J'ai toujours prôné le fait qu'il fallait pas avoir peur de se lancer sur Youtube mais d'un autre côté c'est vrai que bah moi j'étais pas forcément très à l'aise avec le fait de parler face caméra, c'est pas du tout naturel, je pense que vous l'avez peut-être déjà essayé vous aussi à travers des stories etc, c'est loin d'être simple et à l'époque je me rendais pas compte de la quantité de travail que ça pouvait représenter, je pense comme beaucoup de gens qui regardent Youtube et qui font pas forcément de vidéos ni quoi que ce soit, et en fait maintenant que je réalise un peu plus, il faut que je me fasse confiance, que je me lance à fond que je me mette pas de limite, c'est à dire que si j'avais eu envie de me lancer avant même le mois de mai 2016, et eh bien go for it girl, je pense que la vie est courte et que à partir du moment où on a envie de se lancer, il faut y aller à fond, mais sinon euh, j'aurais envie de lui dire que je suis fière d'elle d'avoir fait le premier pas de s'être lancée dans cette aventure et qu'elle n'a pas idée de tout ce qui va se passer dans sa vie après ça la vidéo dont je suis la plus fière actuellement je dirais que c'est du roman au disney spécial bossu Notre-Dame parce que au-delà des recherches j'ai vraiment passé du temps dessus et notamment sur le montage donc c'est une vidéo que j'aime beaucoup mais je pense que si euh, je devais vraiment Parler d'une vidéo en particulier, celle que je préfère, je pense qu'il y en a au moins une voire deux par an, qui sont super importantes à mes yeux, mais celle qui me marque le plus si je devais garder je pense qu'une seule vidéo sur ma chaîne et ce serait très difficile, ce serait la vidéo je pense euh, vlog à Pixar. J'y allais de base dans le cadre de mon travail, j'ai obtenu les autorisations pour filmer pour Pixie. à l'époque j'avais fait la surprise, j'avais dit à personne que j'y allais parce que je voulais vraiment vous faire un vlog en mode euh, découvrez avec moi et c'était assez fou de pouvoir être sur place, de vous filmer tous les plans et tout. Et c'est les images je pense qui me touchent à l'heure actuelle le plus. Tous les voyages que j'ai fait ou presque, euh, je les ai préparés pendant des mois. Donc forcément je me rendais compte. Là j'ai appris je crois 15 jours avant que je partais. Donc c'était assez fort et ça m'a fait pareil d'ailleurs quand je suis partie en Californie en 2016. La première fois que j'ai été à Disneyland Resort c'était exactement pareil. Je m'y attendais pas du tout. Alors du coup les vlogs sont pas forcément de la meilleure des qualités. Mais c'est l'un des plus beaux voyages de ma vie. Une autre question qui m'a été posée, ça a été de savoir s'il y avait des projets que j'avais fait en 2016 et que euh, je n'avais pas eu envie de faire, alors la réponse est non, je me suis jamais forcée, euh, je le fais toujours pas d'ailleurs à l'heure actuelle, et je trouve que c'est super important en fait. Je suis quelqu'un qui ne sait pas mentir, et honnêtement quand j'ai pas envie de faire quelque chose ça se voit, donc du coup je préfère m'éviter et vous éviter ça, <rire> quand j'ai pas envie ça se voit, donc je ne vais pas faire, et voilà. Alors le top 3 des meilleures expériences que la chaîne m'a apporté, la première chose c'est les amitiés et les gens que j'ai pu rencontrer, alors... Ça peut aller des meet parce que franchement je suis assez impressionnée de voir que sur ces cinq dernières années j'ai pu rencontrer autant de monde de la communauté, que ce soit à des meet-ups sur le parc euh, ou même à d'autres endroits, parce que j'ai quand même réussi à rencontrer quelqu'un à Walt Disney World, hein, juste ça Et ça c'est assez fou, j'ai notamment rencontré aussi euh, bah, une grande partie de mes amis grâce à Youtube, je pense notamment à Laetitia, à Xavier, à Sarah... Maureen, euh, Talia, enfin je ne veux pas oublier qui que ce soit, hein, mais vraiment euh, bah, les amis qui sont les plus proches autour de moi aussi, Adrien, viennent de la sphère YouTube, donc ça compte vraiment beaucoup pour moi, Fred aussi d'ailleurs. J'ai également pu réaliser des rêves auxquels je n'aurais jamais pensé. En tête de liste, je pense d'aller dans les ateliers de Disneyland Paris. De faire une campagne avec Choc Disneyland Paris pour parler Disneybound, de pouvoir être invité au Disneyland Hotel, de faire partie d'Insiders. Ça, c'est des choses euh, que, que j'oublie pas, qui, qui sont gravées là. C'est des, des souvenirs qui, je pense, me marqueront toute ma vie et dont je suis éternellement reconnaissante, en fait. J'oublie d'ailleurs aussi le fait d'avoir pu faire un photo shoot à Disneyland en pleine nuit. Alors que le parc était vide de tout visiteur, j'aurais jamais cru un jour pouvoir avoir accès à tout ça. Je vais prendre le pas sur d'autres questions qui ont été posées un peu dans le même style. Mais c'est vrai qu'en 5 ans, j'ai beaucoup évolué et changé grâce à YouTube. Euh, j'ai pris en confiance en moi, un petit peu plus en tout cas. Euh, j'ai pris en maturité, forcément. En 5 ans, j'ai grandi et ça s'est vu aussi sur les réseaux sociaux. J'ai ressenti aussi beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance de ma communauté, et ça, ça fait beaucoup de bien au moral, euh, je vous le cache pas, je me suis moins sentie seule quand je suis partie dans les parcs étrangers, j'ai trouvé un public en fait des gens qui m'écoutent et qui pour la plupart ont les mêmes passions que moi, euh, j'ai trouvé des gens qui voilà sont intéressés par le Disney Bound qui sont intéressés aussi par les livres Disney, qui, qui consomment euh, de la même façon que moi l'univers Disney en fait, et ça... Euh, j'en suis tellement reconnaissante. Quand j'ai commencé à être collectionneuse et fan Disney vraiment en 2011, entre cette période-là et 2016, mais c'est vrai que j'arrivais pas à trouver ma place en tant que fan, j'arrivais pas à m'exprimer sur les forums, j'arrivais pas à échanger avec les gens sur Facebook, j'étais trop timide, je me disais mais non mais pourquoi Du coup je participais mais très très peu et j'arrivais pas vraiment à trouver ma place et en fait en créant Pixie, ben je l'ai trouvé cette place, et ça c'est grâce à vous, alors un grand merci. Et du coup oui, alors est-ce que j'ai l'impression d'avoir évolué complètement Et ça je m'en suis rendu compte assez récemment, mais j'ai plus du tout envie d'avoir cette image toute lisse, toute, euh, toute parfaite en fait, que je voulais vraiment entretenir, parce que qu'à l'époque je pense que j'étais un peu plus sensible aussi, et je voulais pas avoir des gens qui étaient contre moi, qui pouvaient euh, s'en prendre à moi, etc. Là maintenant si vous êtes pas d'accord, et eh bah ben, tant pis, <rire> venez m'écrire dans les commentaires et on débattra ensemble, de toute façon j'ai toujours adoré ça et, et c'est vrai que je ressens plus besoin de lisser mon image, j'ai plutôt envie au contraire que vous appreniez à me connaître telle que je suis réellement. Les trois premières années, euh, en tout cas sur YouTube et aussi sur Instagram, j'étais extrêmement, extrêmement, extrêmement productive. Alors qu'à l'heure actuelle, bah, je me laisse un peu plus vivre, je me mets moins la pression. Je pense que ça se ressent dans mon contenu, je sais qu'il y a des gens qui m'ont déjà dit, mais c'est vrai que bah du coup quand je viens, j'en ai vraiment envie. Je me dis pas, oh là là, j'ai une vidéo à sortir le dimanche, même si ça n'a jamais été vraiment une, une torture ou quoi que ce soit pour moi, mais c'est vrai que bah, quand tu fais ça toutes les semaines, tu sors jamais la tête du guidon, tu, n tu ne prends jamais de recul par rapport à ce que tu fais, et du coup pour pouvoir t'améliorer, te former, euh, prendre du temps pour toi, etc., c'est plus compliqué. À l'heure actuelle, la moine maintenant, <rire> elle ne tiendrait pas, je pense, à... Faire le même rythme qu'il y a 3-4 ans. Est-ce que c'est plus dur de concilier travail, la vie privée et pixitubeuse maintenant euh, Alors il faut savoir que j'ai beaucoup plus de travail qu'avant aussi, donc ça joue beaucoup. Je dirais que oui parce que ma vie privée a pris plus de place dans ma vie qu'avant. Avant, Avant j'avais vraiment mon travail Pixie et peut-être 20% de ma vie pour autre chose, et encore... Euh, là, à l'heure actuelle, j'accorde beaucoup plus de temps et d'importance à ma vie personnelle, à mon bien-être, à ma santé mentale, que de publier du contenu. Publier du contenu, c'est devenu... C'est toujours aussi important pour moi, et principalement sur YouTube, mais ça l'est devenu beaucoup moins sur Instagram. Si j'ai rien à vous dire, je vais juste pas venir. Alors des fois, ça donne des moments où je ne viens pas pendant 15 jours. Sinon, en dehors de ça, euh, bah, quand je suis pas trop exigeante, que je m'organise bien, notamment quand c'est des vidéos assez euh, compliquées et assez longues à tourner, ça, du coup ça va... Mais si euh, je me laisse un peu trop vivre, <rire> c'est un peu compliqué aussi. Donc il faut trouver un juste équilibre. Je suis encore en train d'essayer de le trouver. Sur YouTube, en tout cas, j'ai recommencé, je pense, à être plus régulière, puisque bah, je vous fais deux vidéos par mois. Mais c'est vrai que sur Instagram et sur les autres réseaux sociaux, j'ai encore du mal. Et je vais prendre de l'avance sur une autre question, parce que bah, déjà, j'ai pas envie de la mettre en fin de vidéo. Et surtout parce que je pense que c'est important à relier à cette question. On m'a demandé quels étaient mes objectifs et mes projets. J'ai un projet à vous annoncer sur lequel je travaille depuis plusieurs semaines qui est un projet dont j'ai déjà parlé par le passé, d'ailleurs on m'avait déjà posé des questions dessus. Je suis très heureuse de vous annoncer que je lance mon podcast. Je vais tout faire pour tenir le rythme de deux épisodes par mois. Au pire du pire, il y en aura un par mois, je vous le promets. Il s'appelle La Pause Enchantée. C'est la première fois que je vous en parle euh, dans cette vidéo et je suis toute excitée, j'ai gardé le secret jusque là. et Il y a très peu de gens qui sont au courant. Et donc La Pause Enchantée, c'est un podcast où en fait on va parler de Disney donc, deux fois par mois à travers différents formats. Il y aura un format où je vous parlerai plutôt seul de plein de sujets, ce sera principalement du Disney, hein, qu'on soit bien d'accord, les parcs, les films, tout ce qu'on aime, mais je vous parlerai aussi parfois de choses un peu plus personnelles, comme ce premier numéro où je vais également vous parler de mes 5 ans sur YouTube, mais de façon un peu différente, dans le vif du sujet, en vous racontant des choses un peu plus personnelles qu'ici. Je vais euh, également développer un format d'interview avec d'autres fans Disney ou personnes qui ont un métier en rapport avec Disney. Donc si vous avez un profil un peu atypique, euh, si vous avez un métier qui est en rapport avec Disney ou Disneyland Paris, une expérience un peu particulière, euh, s'il y a un sujet vraiment précis qui vous vient, alors je dis pas que je donnerai forcément suite à toutes les réponses, je suis humaine, mais pourquoi pas, peut-être que ce sera l'occasion de vous donner la parole, ça peut être très intéressant. Et il y aura également un autre format qui me tient très très très à cœur, qui est un format de chronique littéraire, donc avec quelques chroniqueurs, on va vous parler de livres Disney. Et ça, j'ai vraiment trop hâte. Euh, ce sont des personnes que je connais un petit peu. Donc une personne qui fait partie de la Pixie Army, qui s'appelle Mes Lectures Disney sur euh, Instagram, qui est absolument adorable et qui a une magnifique collection. Guillaume qui est un ami fan de Disney de longue date, qui a une collection incroyable et avec qui j'adore échanger sur les livres Disney depuis, bah depuis que je le connais, donc c'était une évidence que je voulais vraiment l'inclure dans ce projet. Et on a également Fred qui lui aussi adore les livres, euh, qui lit beaucoup en anglais d'ailleurs, qui a une expérience de vie que je trouve hyper enrichissante et intéressante et c'est quelqu'un qui dégage tellement de gentillesse, tellement de bonne humeur et avec qui il y a toujours eu un feeling sur le plan amical et j'ai hâte aussi bah voilà, de pouvoir joindre un peu ce côté professionnel et j'ai vraiment hâte de pouvoir de pouvoir enregistrer de pouvoir discuter avec eux et le fait de pouvoir me lancer de pas me mettre de barrière et de tenter je suis trop contente donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur la pause enchantée ce sera sur toutes les plateformes euh, qui existent donc spotify deezer etc à le partager autour de vous parce que bah, ça va en avoir besoin et je vais essayer de faire en sorte que euh, les épisodes soient également disponibles sur pixitubeuse.com, donc mon site internet. Ça vous permettra pour ceux qui n'ont pas de plateforme de streaming de pouvoir écouter directement les épisodes en libre écoute. J'ai pas encore choisi à l'heure actuelle du coup un rendez-vous. Je pense que ce sera un dimanche sur deux, le dimanche où il n'y aura pas de vidéo. Mais j'ai pas encore choisi l'horaire donc n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux pour être tenu au courant. Donc euh, restez connectés. Est-ce que tu trouves qu'il y a eu un changement ou une évolution dans ta passion Disney sur ces cinq dernières années Alors ça je peux pas vous dire le contraire. Déjà en termes de films ça fait un moment que je me pose la question mais je me trouve quand même un peu plus exigeante notamment sur les films d'animation. Comme je vous le disais la dernière fois je sais pas si ça vient de moi ou si ça vient du fait que bah voilà les films Disney ont changé et que je me retrouve pas dans la nouvelle direction artistique qui est donnée. Mais c'est vrai qu'à ce niveau là déjà je sens un décalage. Au niveau des livres absolument rien n'a changé. Pareil pour mes dépenses mais c'est vrai que plus le temps passe et moins je me dirige vers des achats Disney classiques mais plus vers des choses de créateurs, notamment ce petit pull dont on parlera également très bientôt et je sens que j'ai plus envie d'originalité et de pièces qui durent dans le temps et j'ai tendance à moins acheter euh, de façon compulsive, alors ça s'est vu les dernières années parce que j'ai fait un petit peu moins de haul là cette année je craque un peu plus <rire> je pense que le confinement et le fait d'être enfermée et d'avoir envie, bah voilà un peu de nouveauté, un peu de bonheur, bah joue aussi beaucoup je trouve que oui il y a quand même une certaine différence dans ma façon de consommer du Disney etc avec les années et je trouve que oui je suis devenue beaucoup plus exigeante et ça je pense pas que ça vienne de Youtube mais juste du fait que j'ai pas mal voyagé aussi ces dernières années mais même au niveau Disneyland Paris j'ai quand même un point de vue qui est un peu différent sur les choses maintenant. On m'a demandé, est-ce que tu changerais quelque chose si tu pouvais revenir en arrière C'est compliqué comme question parce que sur le point de vue YouTube pur, c'est-à-dire la diffusion des vidéos, etc., non, je changerais rien. Je pense que ma chaîne reflète vraiment l'évolution, en tout cas technique, que j'ai pu avoir au travers des années et forcément, bah en fait c'est en faisant beaucoup de montage, euh, en essayant de faire beaucoup de vidéos qu'on s'améliore. Tout ce que j'ai pu vous montrer et vous produire en termes de contenu, c'est du contenu que, bah, que j'ai appris à faire par moi-même. Donc à ce niveau-là, j'ai aucun regret. Sur le plan humain, je dirais que je me méfierais peut-être un peu plus de certaines personnes qui sont pas là pour les bonnes raisons et qui ne sont pas aussi sincères et et gentil contrairement à ceux dont on pourrait s'attendre euh, dans l'univers Disney, je pense que j'apprendrai à me protéger un peu plus. Je pense aussi à la vidéo du Japon, celle où je parlais du coup des choses un peu terribles qui me sont arrivées. à l'époque je me rendais pas compte que cette vidéo eh ben, elle pouvait blesser certaines personnes et moi à l'époque j'étais beaucoup trop fragile, j'étais encore un peu traumatisée de tout ce que j'avais pu vivre. <rire> Et même si ça peut paraître anodin pour certains, quand on est quelqu'un d'assez angoissé, qu'on vit tout ça en étant tout seul à l'autre bout du monde, mes émotions elles étaient vraiment exacerbées et la vague de haine que je me suis prise dans la tronche, à l'époque j'étais pas prête à me la prendre. Donc peut-être que soit j'aurais pas diffusé cette vidéo, soit je l'aurais diffusée beaucoup plus tard une fois que euh, bah, j'étais prête psychologiquement. Et le dernier truc, et c'est un truc euh, un peu personnel, et qui m... auquel je pense actuellement, c'est par rapport à mon nom. <rire> euh, Disney tubeuse, à l'époque où je me suis lancée, et Pixie tubeuse, quand j'ai dû le changer, ça me paraissait très bien. À l'heure actuelle, le tubeuse me perturbe un peu. <rire> Donc je ne sais pas, est-ce que dans les années à venir, je ne vais pas changer, euh, affaire à suivre, peut-être m'appeler que Pixie. Mais je trouve ça assez classique, et j'ai peur que du coup, il y ait d'autres personnes... Euh, qui s'appelle déjà comme ça sur YouTube. Donc euh, voilà. Penses-tu être encore sur YouTube dans 5 ans Je pense que c'est très difficile à savoir parce que euh, bah, 5 ans, c'est à la fois très court et très long. En 2016, je ne savais pas si je... si je serais encore là en 2021. À l'heure actuelle, je me vois pas arrêter YouTube, donc j'aurais tendance à dire plutôt oui. Mais dans 5 ans, j'aurai 31 ans. Non, non, dans 5 ans, j'aurai 33 ans. Aïe, <rire> ça me fait mal de le dire. Tu viens faire coucou comme dans les anciennes vidéos C'est ton cadeau pour les 5 ans T'allais me mettre une baffe ou je rêve C'est les 5 ans c'est les 5 ans. T'as l'air ravie, hein. Bonjour Allez, descends, vilain chat. Du coup, à 33 ans, je sais pas si mes envies et mes priorités seront les mêmes euh, que la Aurore de 27 ans ou la Aurore de 22 ans. Oh, C'est fou de me dire que j'avais ans quand je me suis... 23 ans quand je me suis lancée. C'est incroyable euh, Du coup, je ne sais pas. J'aurais tendance à dire oui. Ou si je ne suis pas sur YouTube, peut-être encore continuer de parler... Euh, de Disney, peut-être à travers uniquement le podcast, peut-être sur mes différents réseaux sociaux, je sais pas du tout. En 2027, peut-être que plus personne n'utilisera YouTube, donc euh, affaire à suivre. Euh, faire des vidéos te fait toujours envie Oui, clairement. C'est Pendant longtemps, je me suis posé la question, euh, notamment pendant la période de ma pause, je vous cache pas. Mais en fait, je me rends compte que c'est fait de faire des vidéos qui me bloquaient. Youtube était, est aussi associé en fait aux personnes que j'ai pu connaître euh, sur ces 5 dernières années et du coup c'était difficile pour moi de, de revenir et tout ça, de, de faire des vidéos alors que le cœur n'y était pas et que je m'étais pas complètement remise des choses que j'avais pu vivre. Honnêtement, à l'heure actuelle j'ai toujours envie de faire des vidéos, par contre j'ai pas envie de faire des vidéos pour vous faire des vidéos et j'ai pas envie de vous faire des vidéos tous les 3 jours. Mais j'ai plein de petites idées, après c'est vrai que plus le temps passe et plus j'ai envie de varier les formats et c'est aussi pour ça que je suis assez Excité de faire du podcast, euh, même si bon, c'est un nouvel exercice, etc. Ça me challenge et ça me fait du bien, donc euh, voilà. Comment j'appréhende l'arrivée des nouveaux influenceurs Disney Alors, oui, quand euh, j'ai commencé YouTube il y a 5 ans, je vous cache pas, on était euh, moins de 10 youtubeurs Disney. Maureen n'était pas là, par exemple. Euh, quand j'ai commencé, Wonder avait 10 000 abonnés. Donc euh, on remonte quand même à très très loin. Depuis il y a eu beaucoup de chemin qui a été fait. Moi je fais partie des personnes qui pensent qu'à partir du moment où euh, il y a des gens qui ont envie de faire du contenu un peu original, euh, qu'on n'a pas encore vu, qui ont une voix bien à eux, et bah... Allez-y. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde à partir du moment où on fait des choses différentes. Donc je vois pas vraiment les gens comme de la concurrence en vrai. Euh, surtout les petits nouveaux, au contraire, je suis toujours là à les encourager et tout, pour ceux que je connais en tout cas. Je suis plutôt contente qu'il y ait des nouveaux influenceurs, je trouve ça assez cool. Par contre, euh, ce que j'aime un peu moins, en toute transparence avec vous, c'est qu'il y a des gens qui sont venus sur les réseaux sociaux, je pense, suite à Inside Ear, suite euh, aux avantages que les influenceurs Disney ont pu avoir. Et je trouve que ça se ressent. Alors il y avait déjà des dramas hein, il y a 5 ans, mais je trouve que là, c'est, enfin il y en a toujours plus en fait. Et je trouve ça un peu dommage. Euh, je pense par exemple à la communauté américaine, j'ai l'impression que les gens se mettent quand même moins la pression et qu'ils sont plus dans l'entraide les uns les autres et c'est plus ma façon de voir les choses. Je pense qu'on peut plus s'apporter des choses et se tirer vers le haut quand on... Quand on travaille main dans la main, plutôt qu'en se tirant tous dessus. Si Disney a envie de travailler avec un influenceur plutôt qu'un autre, bah c'est Disney qui choisit et c'est pas une raison pour se tirer dans les pattes entre les gens. Euh, c'est pas une raison pour dénigrer d'autres personnes. C'est pas une raison pour être jaloux et être méchant. Enfin, C'est des choses qui m'échappent honnêtement. Moi aussi, il euh, y a des fois où je vois des opportunités et je me dis ouais j'adorerais les avoir. Bah je les ai pas et bah tant pis. Peut-être qu'un jour j'en aurais, peut-être que j'en aurais pas, et puis c'est pas grave, je suis pas là pour ça en fait. Je suis pas là pour euh, gratter des avantages. Euh, je suis pas là pour en vivre. Euh, je, je prends encore de l'avance sur une autre question, mais je j'ai jamais voulu faire de YouTube mon métier. Il y a eu un moment où ça m'a traversé l'esprit, je pense, comme beaucoup de gens, mais j'en ai jamais vraiment eu envie parce que je savais que ce serait une pression, ça m'obligerait à accepter des choses que j'avais pas envie de faire et ça me mettrait une pression euh, quotidienne que j'avais pas envie d'avoir. Donc ouais, euh, ce que j'aime en fait dans le fait que, que YouTube ne soit pas mon métier, c'est que bah, j'ai pas cette pression-là à me mettre en fait. Et que bah, s'il y a des choses cool qui se passent pour moi, ce sera très bien. Si ça se passe pas, et bah tant pis. La raison pour laquelle je suis présente ici, c'est parce que j'ai envie de partager ma passion de Disney et point barre. J'ai pas envie de me faire un salaire à quatre chiffres, j'ai pas envie de glaner toutes les opportunités au détriment des autres ou pas, et j'ai juste envie, voilà, de faire ma petite vie, de partager avec des gens qui sont good vibes, et ça s'arrête là. <rire> c'est marrant parce que du coup, la question c'est, es-tu toujours journaliste ou es-tu sur YouTube à plein temps Bah non, du coup, je ne suis pas sur YouTube à plein temps. Euh, je suis toujours journaliste, effectivement, même si je n'aime toujours pas en parler sur YouTube. Et ça me prend beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, ce qui explique aussi que bah, j'ai moins de temps à consacrer à YouTube ou à Instagram ou à Twitter, etc. ces derniers temps. Bon je pense du coup que comme vous pouvez le voir je suis assez cache pistage dans cette vidéo mais je trouve que c'est important de vous donner mon honnête avis surtout après 5 ans sur Youtube donc voilà. La première fois qu'on m'a reconnue c'était où Pour moi la, la première fois en tout cas la première dont je me souviens c'était le 12 avril 2017 donc ça faisait un peu moins d'un an que j'étais sur Youtube et pour la petite anecdote, en fait c'était donc le matin des 25 ans sur le parc donc j'étais avec euh, mes amis Toon Studio de l'époque et euh, Sarah de la chaîne Sarah Dot et en fait il y a une personne du nom d'Imanou que je vois régulièrement encore sur le parc et tout aujourd'hui, qui nous a arrêtés tous ensemble pour nous demander une photo. Et en fait le truc, c'est que moi je me suis reculée parce que bah, je pensais qu'en en fait elle voulait prendre une photo avec euh, Silicate et Monsieur Toon, et pas moi en fait, parce que bah pour moi j'étais vraiment... Enfin euh... je veux dire, je voyais pas pourquoi on voudrait faire une photo avec moi quoi. Et donc du coup je me suis reculée et elle m'a dit mais, euh, mais qu'est-ce que tu fais quoi <rire> donc du coup j'ai fait la photo avec elle et ensuite euh, j'avais prévu de faire un meet-up le midi et du coup elle a refait une photo avec moi à ce moment-là et depuis ce souvenir il me fait toujours chaud au cœur, je trouve ça trop mignon donc après par contre j'ai rencontré masse de personnes qui faisaient partie de la communauté et dont certains qui, sont, qui font quand même partie de la famille quoi genre euh, bah Laetitia c'est comme ça qu'on s'est rencontrés en fait le premier jour donc euh, voilà, j'adore cette anecdote et par contre je me souviens que la première fois où j'ai été reconnue hors Disney c'était au Primark de Val d'Europe -de j'avais les bras chargés comme ça. Et du coup je me suis fait reconnaître et j'étais toute choquée, j'en ai lâché les trucs. Voilà voilà. Et bien voici la Pixie Army, on a fini donc du coup cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Euh, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quand est-ce que vous avez rejoint la chaîne et pour quelles raisons et si jamais euh, bah voilà ça vous plaît encore, je suis curieuse de le savoir. Pour ceux qui sont là depuis le début, vous m'avez vu châtain blonde, rouge avec les cheveux roses, les cheveux rouges et maintenant vous me voyez en châtain comme ça, je trouve ça plutôt drôle. En tout cas un énorme merci à tous ceux qui ont fait que bah, la chaîne en est encore là aujourd'hui, qui me regardent, qui me soutiennent, qui m'envoient des messages, qui participent aux vidéos et même ceux qui ne participent pas et juste qui me regardent, un grand merci du plus profond fond de mon cœur, euh, ça me fait juste très très plaisir. J'ai pas les mots donc euh, voilà, je vais pas commencer à faire dans le larmoyant mais euh, sachez que je vous aime très très fort et que je suis extrêmement reconnaissante. Donc voilà la Pixie Army, c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous aime Bisous, bisous, bisous Et alors, comme promis, en post-générique, je vous mets donc la première vidéo que j'avais tournée sur ma chaîne, qui était donc une vidéo de présentation extrêmement courte, hein, mais bon, qui était symbolique. Vous allez pouvoir voir l'avant après aussi de mon visage en 5 ans. Et j'en profite pour passer un petit coucou à ma Betty. Je pense que tu passeras par là. Euh, merci de m'avoir poussé il y a 5 ans, merci d'y avoir cru. Et euh, je t'aime. Voilà. Bisous Bonjour à tous Vous êtes peut-être perdu sur YouTube ou vous êtes simplement passionné de Disney En tout cas j'espère que DisneyTubeuse ma chaîne va vous plaire. Ici on va parler de films, d'animation Disney et pas que, de parcs, de collections, de Disney Bounding, de livres et de plein d'autres choses que je vous invite à découvrir très bientôt ici. Je m'appelle Aurore et je vous invite à plonger dans mon univers. Pour ne rien rater sur ma chaîne je vous invite à vous abonner juste ici, c'est gratuit et vous ne louperez rien de mes nouvelles vidéos. Vous pouvez également me rejoindre ici et là sur les réseaux sociaux. En attendant de nouvelles vidéos, je vous fais plein de bisous, je vous embrasse et à très bientôt sur ma chaîne.